Ben pour moi, c'est une fierté de pouvoir boxer chez moi, aux abîmes en Guadeloupe, de faire vibrer mon peuple guadeloupéen comme à chaque fois que je boxe. Donc j'ai beaucoup appris, je me suis beaucoup entraîné. Ça va être mon deuxième combat professionnel, donc j'ai hâte de montrer à tout le monde ce que je sais faire et de faire revivre la boxe en Guadeloupe. La relève aussi va boxer pendant cette soirée. Euh, J'ai aussi euh, mon, mon frère d'armes Hercule qui va boxer, donc il a plus d'expérience que moi, donc c'est toutes les générations et vraiment moi j'aime ça euh, voir la boxe briller en Guadeloupe. Euh, il faut sous-estimer ni surestimer personne, euh, j'appréhende tous les combats de la même manière, j'essaye de ne pas trop me mettre de pression, mais euh, chaque combat est un combat et je vais faire euh, le maximum, je vais donner mon mieux et euh, on verra sur le ring. Euh, déjà euh, l'année 2023, faire plus de combats, pouvoir participer aux Coupes de France, Championnat de France. Et il faut savoir que 2023-2024, c'est les années olympiques. Donc euh, faire partie des sélections pour pouvoir participer euh, à Paris 2024. J'ai la chance de pouvoir faire les allers-retours. J'ai un pied-à-terre en Guadeloupe, là, ma famille en Guadeloupe. Et j'ai aussi la possibilité de partir là pour cette préparation. Par exemple, je suis parti en Hexagone pour tout ce qui est adversité, sparring, mise de gants, donc je fais assez, euh, pas mal d'allers-retours. C'est vrai que depuis très jeune, j'ai ce poids-là sur les épaules, mais je ne suis pas tout seul. J'ai mon staff, j'ai mon équipe, j'ai ma famille que j'aimerais remercier. Et euh, voilà, j'essaie de ne pas trop mettre la pression, de faire ce que je sais faire, donc boxer et de donner une belle boxe aux spectateurs. Venez nombreux, venez à 19h, soyez à l'heure, ça va être le feu, il y aura plein de combats, euh, soyez au rendez-vous, prenez vos pop corn et euh, voilà. Vous serez ple pleine pleine plein de un taux de témoignage. Je serai au rendez-vous, je me suis entraîné pour, donc j'espère que je serai de, dans ma meilleure forme. Avec euh, bien sûr le manager général du, du HBC, Olivier Bouchardeau. Monsieur Boussardot, bonsoir, bienvenue sur RDV. Alors euh, d'abord, présentez-nous cette belle soirée. Alors ben, cette belle soirée, on l'a organisée à l'occasion du 30e anniversaire du HBC. Alors vous comprenez que pour ce, cet événement, on a essayé de, de voir les choses en grand. En premièrement, en faisant boxer un champion d'Europe en Guadeloupe. C'est bien la première fois qu'un champion d'Europe va boxer en Guadeloupe. Donc la chance qu'on a, c'est que c'est un Guadeloupéen, un pays de père Guadeloupéen, de meilleur Martiniquais. Donc il va pouvoir vous le vivre sur le ring des Abîmes. On aura Keshan, notre champion local, notre professionnel local, qui pourra ben, à l'occasion de son deuxième combat professionnel, ben, va nous montrer ben, ce qu'il a appris. toute hein, façon, il a beaucoup progressé hein, ce jeune boxeur. Et bien sûr, tous les bons boxeurs amateurs du HBC seront au programme. Donc ça promet hein, vraiment une belle soirée. Alors justement, on a parlé du tête d'Apich, de, de mais par le de, des de jeunes boxeurs qu'on aura la chance et l'occasion de voir. Alors, ben voilà, mes, mes petits jeunes là, hein. on aura alors le petit virtuose, hein, franchement. Alors, Emrys Vérin, franchement, c'est un, un, un, un petit jeune qui, qui promet beaucoup. Il est déjà au championnat Exactement, il est champion de la Guadeloupe, c'est vrai, hein. la presse suit, c'est bien. Mm -hmm. Ensuite, on aura, alors, que je me remémore ça, et José Manuel Young. Alors c'est un petit jeune de 69 kg qui est au club, pas mauvais aussi. On aura Emre et Yann, Yann vergerol petit gars des abîmes, jeune boxeur de 71 kg. On aura euh, Thaïris Mozart, c'est aussi un petit jeune de 14 ans qui fera ben, son deuxième combat amateur. On aura un super lourd, on a la personne de Josué, Josué Julien qui fera son quatrième combat, un super lourd. Et euh, moins de 80 kg. Euh, Alexandre Moisan, euh, voilà, qui sera également au programme. Comment il se porte, l'état de santé de la boxe en Guadeloupe ben, La boxe en Guadeloupe, moi je dirais qu'elle se porte. Ça pourrait, ça pourrait aller beaucoup mieux, hein, parce qu'on a des boxeurs. La preuve, on peut organiser un, un, un gala international, c'est qu'il y a des boxeurs. Mais peut-être un peu plus d'implication hein, ben, des élus, des élus, des, voilà, de la, du conseil régional, du conseil général. Parce que c'est vraiment le nerf de la guerre qui manque l'argent hein, pour pouvoir aller rencontrer des boxeurs aller à l'extérieur, à l'étranger. C'est comme ça qu'on progresse hein, en faisant beaucoup de confrontations. Mais pour ça, il faut de l'argent. Structurellement, est-ce que ça va Alors structurellement, on, a, on, on arrive à, à, à s'en sortir avec ce qu'on a. On a une ligne tout neuf. Hein. On a une tout neuf. Mais c'est vrai qu'en matière de locaux, pour pouvoir organiser ce genre de compétition, il n'y en a pas beaucoup. On devait le faire au, au rôle des sports, je suppose que vous savez, le rôle des sports fermé. fermé. Donc on se retrouve obligé de le faire aux Abîmes, dans le petit hall Jacques Célini. Mais je suppose que ça, le, le, le spectacle sera en rendez-vous quand même. Un mot pour euh, la population qui vous regarde, pour les, les solliciter à venir demain. Mais moi je demande à tous les Abîmes, même à tous les Guadeloupéens, déjà de venir encourager Kéchan, notre professionnel local, mais également les le jeunes, ouais, champion, le champion d'Europe, hein, qui c'est un Guadeloupéen. Il faut venir l'applaudir, puisqu'on la, n'en a jamais vu de champion d'Europe en Guadeloupe. Mais les jeunes, les petits jeunes, c'est eux qui poussent sur pour demain. Les petits jeunes amateurs, euh, voilà, venez les encourager. C'est des jeunes qui promettent et vous aurez du spectacle. Okay. Voilà, merci.